Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous montrer comment utiliser YouTube pour régler différents paramètres, comme la vitesse de défilement de la vidéo et également la sélection des sous-titres et la traduction automatique des sous-titres dans une langue de votre choix. Alors, voici ici une section du cours, présentation du cours. Vous avez ici donc la vidéo de Monsieur Jean-Philippe Églinger. Vous pouvez cliquer dessus pour faire Bonjour, fonctionner la vidéo. Je vais diminuer le son. Voilà. Donc, voici les réglages. Là, c'est pour la pause. Là, c'est pour régler le son. Là, c'est la durée de la vidéo. Et vous pouvez la faire passer en plein écran en cliquant sur ce bouton. Full screen. Voilà. Voilà. Pour sortir du mode plein écran, il suffit de presser la touche Escape et vous revenez ici euh, dans le mode euh, normal. Vous voyez donc qu'il y a ici les euh, sous-titres en français. Maintenant, euh, si vous voulez euh, diminuer la vitesse de lecture de la vidéo, ou choisir, par exemple, les sous-titres dans une autre langue, comme le vietnamien, ou une langue qui sera traduite automatiquement à partir des sous-titres français, il faut aller sur YouTube. Pour aller sur YouTube, vous passez votre souris sur la vidéo et vous voyez apparaître le logo YouTube, et il suffit de cliquer dessus. À ce moment-là, votre vidéo va s'ouvrir directement dans YouTube et vous allez pouvoir avoir accès davantage de réglages donc ici par exemple vous avez les sous titres et ici les paramètres en cliquant sur le bouton paramètres vous avez ici la vitesse de lecture et ici les sous titres cliquons sur sous titres euh, les sous titres existent en français france c'est nous qui les avons créés et également en vietnamien c'est nous qui les avons traduits vous voyez que ici YouTube, en général, crée des sous-titres dans la langue d'origine de manière automatique et également à la possibilité de traduire automatiquement les sous-titres. À partir des sous-titres en français, si vous voulez choisir le vietnamien, il suffit de cliquer sur « vietnamien » et vous voyez donc que les sous-titres en français seront remplacés par les sous-titres en vietnamien. Si maintenant vous voulez choisir une autre langue, laotien, cambodgien ou autre, il est nécessaire de choisir les sous-titres français, les sous-titres originaux, et ensuite, vous pouvez choisir traduire automatiquement et aller chercher la langue de votre choix. Ici, je vais prendre l'anglais. Euh, donc, anglais, c'est A, c'est ici. Voilà. Et donc, je vais vous montrer euh, je vais d'abord réduire le son et voilà initiation en fait à la création de startups donc bien sûr il faut euh, disposer d'un certain nombre de compétences dures telles que le marketing la finance euh, la gestion d'équipe la com voilà donc vous avez vu comment c'est facile de euh, sélectionner des sous-titres et quand les sous-titres dans la langue d'origine ont été bien créés, sont exacts, la traduction automatique en langue anglaise est généralement assez précise. Maintenant, si Monsieur Jean-Philippe Méglinger parle trop vite pour vous, vous pouvez diminuer la vitesse de défilement de la vidéo. Comme je vous l'ai montré au début, vous cliquez de nouveau sur le bouton paramètres et vous allez à vitesse de lecture. Donc de la vitesse normale, vous pouvez diminuer ou accélérer. Là, nous allons donc diminuer. Donc, c'est euh, on va passer à 0,75 et vous allez voir donc la différence dans la vitesse de euh, lecture pour pouvoir euh, mener à bien le module. Mais ce qui est important. Et ce qu'on va voir, c'est surtout les... Bien entendu, si vous diminuez la vitesse de lecture, il vous faudra davantage de temps pour visionner la vidéo. Mais d'un autre côté, cela vous permettra peut-être de mieux comprendre euh, ce que dit M. Jean-Philippe Élinger. Voilà, donc j'ai terminé. Si vous avez des questions ou des euh, renseignements complémentaires à demander, n'hésitez pas à les poser dans le forum qui est euh, à cet effet euh, qui existe à cet effet dans euh, le cours. Je vous remercie pour votre attention.